Warzone euh, sur YouTube, 50% d'intérêt de moins. Warzone euh, sur Twitch, moins aussi. Incroyable. quest ce que Warzone va comprendre qu'il faut mettre des mods qui sont cool Ou au moins laisser des mods euh, où les gens s'amusent Bring back Verdansk Bring back Verdansk Bring back Verdansk Wow, Baptiste Pourquoi tu parles des développeurs comme ça Arrête On essaie de me faire croire qu'il n'y a rien mais c'est faux Chasse ouverte les gars ce matin. Chasse ouverte sur Caldera Là c'était un, un V1 pur euh, au shoot. Il commençait à tirer avant, il avait l'avantage. Allez go on y va. Méchant comme la teigne, exactement. J'ai zéro cover. Ça va pour le moment vous aimez bien le début de game On va de faire que des moves sympas et tout Apprendre à jouer avec Caldera J'hésite à rester avec la ST je, je suis plutôt bien avec la STG un peu de ton seum frérot je crois qu'il joue avec des couilles dans le jeu là oh, oh, oh. oh, yeah Chouacha, the show à chat il est là le show how is afk man how is he on route j'ai dit croissant je suis croissant J'ai babouliné. Je joue tranquillement moi les gars, je déroule, je déroule mon jeu, je fais des jolis moves On fait au mieux Clair, net, précis, exactement monsieur Il est vraiment cool Actuan, je le connaissais pas, merci de la découverte Ah c'est un mec sympa putain D'ailleurs j'ai gagné une de ses mèches de cheveux C'est l'autre fils de pute qui était... Champion of Warzone solo. Let's go! <laughs> Holy <laughs> shit! What the fuck? Yo. yo, my friend! Yo! Let's go, big streamer! Yo! Regardez ça. J'ai raté mon spray dans les airs, j'ai tiré à côté. Il est dans la liste des spectateurs là. Ah ça je sais pas ah. Oh il a, il a pété les plombs le collègue Elle comprend ton boulot m'a mis à chien Il n'y a, a pas grand monde par de, de mon côté de famille Qui, qui comprend ce que je fais Même si j'ai pris le temps de bien expliquer Un coup il me voit sortir une collection de freins Il a des vidéos YouTube Après apparemment je suis en live D'autres fois je suis sur des plateaux C'est trop d'infos gros à ah, mon niveau il y en a qui là où les gars le drone est à court de carburant il rentre sur ravitailler. Qu'hier, du coup, j'ai lancé des games, j'ai fait deux top 1 en résu. C'est vrai, Michu Michu? Je viens tout juste dans la main. Genre, on lui, dit au, on, lui, on lui dit au jeu que ça se voit ou pas Genre, euh, Vous avez vu le nombre de balles que j'ai dû mettre C'est normal que Warzone y ait une hype en moins. Le script plus les games qui mettent 200 ans à se lancer. Oh, ça, vraiment, ça a de quoi rendre fou le. le, le, le plus serein des. Euh, des mecs. Sérieux ça ou pas Il m'a échappé, je voulais le baiser. On voit qu'il y a un point juste devant moi. Tranquille, pas besoin de se dépêcher à fond pour aller le choper. Ok. Ils sont des fils de pute les gars Genre pas la moitié un fils de pute Le, le bon fils de pute C'est que je suis prêt à le défoncer hein. Oh les balles Vous avez vu Vous avez vu que la, les, mes, mes 3-4 premières balles N'ont pas connect Ça recommençait Oh <rire> putain! Ah, c'est vraiment chiant ce truc. J'ai repas la zone. Comme d'hab, là on dirait que c'est de la hauteur. C'est là le plus intéressant d'aller. Donc on va essayer de retourner vers la hauteur. Hop. Pour aller vers la hauteur, faut passer par la droite. Sinon, tu pourras pas, on pourra pas monter. Le truc c'est que j'ai pas de masque. Donc je vais me faire repérer. Là on est giga, méga, ultra, supra bien placé. Ok. Je mets une petite frappe juste à côté de moi. Moi je vais tamponner sur le bord gauche là comme ça. Ça va sécuriser un peu la zone. Hein. Voilà, vous avez vu Regardez où il était les gars. Regardez où il était. Tu as le dernier, je lui passe au-dessus en parachute et dans mode... Oh, Batman <rire> Pour ma miachère les gars Pour ma miachère